Bonjour à tous, bienvenue à la fabrique. Ici l'espace dédié aux startups internes. Ici, ils peuvent se retrouver avec toute leur équipe, notamment les développeurs et leurs coachs. Ici vous avez un espace dédié aux startups externes. Donc nous avons ici la startup Jay. <rire> Bonjour. Hello et nous avons aussi un espace que l'on appelle aquarium qui est un espace fermé où on peut passer donc les audios et les visios.